Je suis Séverine Gauthier, autrice de, des romans Aliénorphie de Merlin. Thomas Laboureau, dessinateur bande dessinée et également illustrateur de, de romans. Le troisième tome d'Aliénor, fille de Merlin, s'intitule euh, « Le cimetière des dragons ». Il y a déjà eu deux romans de publiés qui forment un, un diptyque, euh, une première aventure euh, d'Aliénor dans la forêt de Brocéliande. Donc, Aliénor est la fille de, de Merlin, enchanteur. chanteur. Le point de départ du roman, c'est quand même la mort de Merlin, qui meurt euh, terrassé par le cri d'une mandragore. Et Aliénor, c'est un projet qui a d'abord été une BD, donc, que j'adapte en roman. Je me suis beaucoup, beaucoup attachée au personnage. Enfin, j'avais encore beaucoup de choses à en dire, en fait. Et euh, je sentais que j'avais envie de rester dans cet univers là encore, de continuer à explorer. Parce que l'air de rien dont on vit avec cet univers, on, ça fait 10 ans qu'on se baigne dedans. Dès qu'un personnage fait quelque chose, on a envie qu'il fasse ça, et puis quelle, quelle est sa réaction enfin, Ils vivent vraiment dans nos têtes. Et je pense que le roman permet quand même une ouverture un peu plus grande. En fait, c'est tous les questionnements autour de, de la famille aliénante. Elle a hérité de Merlin comme papa, et c'est vrai que Lancelot, par le biais de son histoire, lui, la a de Viviane. Ils se choisissent tous les deux comme famille, ils sont comme frères et sœurs, ils sont vraiment très proches. On avait envie de d'explorer cette amitié entre ces deux enfants et de voir comment ça pouvait les faire grandir l'un l'autre et les aider à comprendre et à naviguer les relations compliquées avec, euh, avec leurs parents respectifs. Puis Aliénor a ces jeunes pouvoirs qui se développent. Elle découvre ça, c'est difficile à gérer pour elle, elle change. Oui. C'est plein de thématiques qui, je pense, sont assez, malgré tout, euh, contemporaines euh, que beaucoup d'enfants ont on, quand on grandit, quand on, on change, quand on, on, on fait nos, nos premiers choix. Euh, moi, j'ai créé la, sa version physique et Séverine, elle, elle, a, voilà, elle a créé sa version psychologique. Le premier dessin que j'ai fait euh, sur Aliénor, et qui n'a quasiment jamais changé depuis la création euh, de ce dessin-là. Donc il y a son petit côté fragile dans, dans son corps, dans ce qu'elle représente, et en même temps, je lui avais donné une attitude assez volontaire. Il n'y aura jamais aucun personnage sur les... dans les romans. Ça, je trouve que c'est dommage de donner aux lecteurs ceux qui n'ont pas lu la BD, une piste de comment moi je vois les personnages, On va faire que chacun imagine ce qu'il a envie pour les personnages. Donc ça, c'est les illustrations du prochain roman, du tome 3. Il y a de l'humour, oui, il y a quand même un souffle assez épique. C'est de l'aventure aussi bien intérieure qu'extérieure, mais c'est de l'aventure avant toute chose.